Ouais, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais ouais, tranquille. C'est avec une grande tristesse que je fais cette vidéo où je vais vous parler d'un joueur qui est en déclin d'une manière absolument triste. Là carrément son nom c'est plus Cristiano hein, C'est triste, Cristiano. C'est tellement tristiano ce qui est en train d'arriver à CRS. C RS, c'est plus CR7. Ça y est. CRS, CRTES, tu vois, quand tu mets CR7 à l'envers, ça fait TES, tu vois ce que je veux dire, ça y est, c'est un mec de la TES, c'est un mec de la cité, qu'est-ce que vous êtes là en train de m'expliquer qu'il y a un joueur, qui a 5 ballons d'or, qui est champion d'Europe avec un pays qui n'a jamais gagné l'euro, qui a fait monter ce pays jusqu'aux portes de la finale, blessé, il a continué, a pousser son équipe, ce qui a poussé des joueurs inconnus, lambda, ridicule, à mettre des buts à l'équipe de France et remporter l'euro sur le territoire français. Cristiano, Cristiano Ronaldo. Vous vous rendez compte dans quel déclin il se trouve hein? C'est comme si Cristiano, il était milliardaire et d'un coup, il tombe dans la débandade on voit Cristiano en train de marcher dans la rue, en train de demander du rythme. Sauf que là, il continue à gagner des millions. Oh, on ne va pas se mentir. Hein. Voilà, C'est juste qu'il n'arrive plus à marquer et à avoir son niveau euh, qu'il avait d'antan. Mais là, on ne va pas se mentir. Le niveau qu'il a, on n'a jamais vu ça. On dirait que c'est Valère Germain qui est au contrôle du corps de, de Cristiano Ronaldo. On dirait que c'est Dimitri Payet qui est en train de contrôler tout le corps de Cristiano Ronaldo. On dirait que Cristiano Ronaldo ne sait plus Qu'est-ce qu'il faut faire avec un ballon de foot Qu'on doit tout lui apprendre. Alors que lui, il nous a fait rêver pendant des années. Il a construit l'image du footballeur parfait. Combien de joueurs ne seraient pas là si Cristiano Ronaldo n'était pas là Oh, quelle tristesse Nous avons vu Cristiano Ronaldo jouer en Europa League. Oh là là Quelle violence pour les yeux J'en avais mal au cœur Qu'est-ce que ça fout là Qu'est-ce qu que Cristiano Ronaldo fait à jouer le jeudi Qu'est-ce qu'il va faire le jeudi Oh là là, quelle blasphème footballistique C'est du grand n'importe quoi. On l'a vu hier, totalement triste, en face des cages vides, tiré sur le poteau. D'où ça vient Qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce que tu as commencé à manger Tu as commencé à boire du soda Hein Ça y est, tu manges des kebabs et tout Qu'est-ce que tu fais Hein non, c'est trop Tristiano Non, c'est triste Oh là là Là, là, nous ne savons pas quelle coupe du monde il va nous faire Là, il joue l'Europa League, il perd contre des équipes qui s'appellent Omonia Il n'arrive pas à marquer Oh là là Triste Tristiano Non